Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la crypto-monnaie écologique C plus charge qui est actuellement en pré-vente. En un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que la crypto C plus charge. En un deuxième temps, nous allons voir le fonctionnement de l'écosystème de la crypto C plus charge. En un troisième temps, nous allons voir les étapes de la pré-vente et la tokenémique. Et en un dernier temps, nous allons voir le guide détaillé pour acheter des tokens CCHG en pré-vente. Si c'est votre première fois, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. On commence. La crypto-monnaie C Charge est une monnaie écologique qui permet aux conducteurs de véhicules électriques de l'utiliser comme méthode de paiement pour recharger leur voiture. Les conducteurs sont également récompensés pour avoir rechargé leur véhicules électriques. Gagner des crédits carbone pendant qu'ils attendent. Ce projet crypto écologique C++ plus charge repose sur deux constats. Le mauvais développement des bornes de recharge des véhicules électriques associé au manque d'uniformité des systèmes de paiement et l'impossibilité d'accéder aux crédits carbone pour les conducteurs de véhicules électriques alors qu'ils sont en droit d'en recevoir. Les propriétaires de véhicules électriques peuvent prétendre à l'obtention de crédits carbone à chaque recharge. Malheureusement, il n'existe à ce jour aucun moyen pour eux de les récupérer. Pour répondre à ces constats, ce prix charge a mis en place une solution basée sur la blockchain afin de résoudre ces problèmes concrets et offre un token avec une véritable utilité dans le monde réel. Quel est le fonctionnement de l'écosystème SeplusCharge Charge Pour répondre à cette mission, l'écosystème de SeplusCharge est constitué de quatre éléments piliers. La blockchain, pour une transparence et une sécurité garantie sur les transactions utilisant les smart contracts. L'utilisateur, le propriétaire de véhicules électriques, s'inscrivent à SeplusCharge en tant qu'utilisateur final des services de recharge. Les bornes de recharge Un réseau constitué des bornes de recharge de véhicules électriques exploités par C-Plus Charge ou qui utilisent le réseau de paiement blockchain soutenu par le jeton utilitaire de C-Plus Charge. L'application C-Plus Charge Une application centralisée qui indique aux utilisateurs les solutions de recharge C-Plus Charge les plus proches. Contient les portefeuilles des utilisateurs qui leur permettent de payer la recharge. Un suivi en temps réel de l'historique, des charges et de crédit carbone. CPU plus Charge a décidé de remplacer la multitude de systèmes de paiement par un système universel facilement accessible qui n'exige pas l'installation d'équipements proof of stake coûteux. Au lieu de cela, les utilisateurs payeront avec le token CCHG. Ce plus charge est en partenariat avec de nombreux fabricants ou opérateurs du secteur des transports électriques. De plus, grâce à son partenariat avec Flow Carbon, une start-up spécialisée dans la technologie blockchain pour la tokenisation des crédits carbone et qui a récemment levé 70 millions de dollars, les utilisateurs de ce plus charge pourront gagner des crédits carbone sous la forme de tokens Goodness Native. GNT. Chaque fois qu'ils rechargent leur véhicule, en plus du token CCHG. Quelles sont alors les étapes de la prévente du token CCHG Le projet se plus charge, n'en est qu'à son commencement. Et la roadmap prévoit déjà 5 phases, en amont du lancement officiel. La pré-vente est la troisième étape qui intervient après la phase de formation du projet. Génération du concept constitution de l'équipe et rédaction du white paper entre autres et après le starting phase promotion marketing développement des NFT levée de fonds pour la économique, le nombre total des tokens disponibles s'élève à 1 milliard et 40% des tokens sont destinés à être écoulés au cours de la prévente. cette prévente va se dérouler en 4 étapes pour la première étape le prix était de 0,013 Pour la deuxième étape, le prix est de 0,065 Pour la troisième étape, le prix sera de 0,02 Et pour la quatrième étape, le prix sera de 0.02350$. 350 A noter que l'équipe prévoit de verser 5% des jetons en don à des associations pour la protection de l'environnement. Le reste des tokens sera partagé entre l'équipe fondatrice. Les advisors, 8% en liquidité sur les échanges et listings. 10% pour la communauté des utilisateurs, pour le staking notamment. Et 15% pour l'écosystème. Comment acheter le token CCHG en pré-vente Étape 1. Se rendre sur le site officiel du projet. Le lien sera dans la barre de description. Pour l'étape 2. Connecter son portefeuille crypto. Sur le site officiel, vous devez au préalable posséder un wallet MetaMask ou trois Wallet. Après avoir cliqué sur « Connect Wallet », vous pourrez choisir entre l'un ou l'autre. Pour l'étape 3, achetez le token CCHG. Vous disposez de deux options pour acheter des CCHG, soit à l'aide de BNB Machine, soit à l'aide du SDT. Vous pourrez acheter des BNB par carte bancaire en choisissant « Buy BNB with CAR », ce que vous sera proposé après avoir connecté votre portefeuille, puis « Buy with BNB ». Pour recharger des USDT avec des CCHG, cliquez sur « Buy with USDT ». Dans les deux cas, vous devrez vous assurer de disposer suffisamment de BNB pour couvrir les frais de gaz générés par la transaction et vous pourrez accéder à vos tokens à la fin de la prévente. Il faut noter que la prévente a débuté le 12 décembre 2022 et prendra fin le 18 janvier 2023. Le projet se plus charge est un projet innovant qui vise à faciliter la transition vers les véhicules électriques et la mobilité durable. Le point fort du projet qu'il utilise la technologie blockchain de manière concrète et offre aux utilisateurs de véhicules électriques un accès au crédit carbone jusqu'à présent inexistant. Autre aspect qui souligne la solidité du projet et son engagement pour l'environnement. Ce plus charge a établi des partenariats avec de nombreux fabricants et opérateurs du secteur de transport électrique. et cherche à développer des stations de recharge solaire pour promouvoir l'utilisation de ressources d'énergie renouvelable. Si vous souhaitez investir dans un projet crypto à portée écologique, c'est sans doute le moment de vous tourner vers ce plus charge. Ce projet dispose de toutes les cartes pour se développer et acquérir la confiance des investisseurs.